Donc on est sur un public enfant, si on veut aller à un porté. Déjà, redéfinissons la différence entre un appui et un porté. Un appui engage une partie du corps, plus ou moins importante, tandis qu'un porté engage la totalité du corps. Donc ça, c'est une notion essentielle. Donc déjà dans votre appui, quand on parle d'engagement de, partiel du poids du corps, ça peut être du 10% à 99%. Donc peut-être que dans la découverte de votre portée, vous pouvez travailler sur l'appui à 10% pour aller vers le 20%, vers le 30%, vers le 40% pour pouvoir ensuite envisager la totalité. D'accord Qu'est-ce que ça va be avoir besoin de demander encore, ça Engager, emporter, en il faut d'abord avoir 90%, mais encore avant 80%, mais encore avant 70%, mais encore avant, etc. Ce n'est pas sur une notion des pourcentages des, mots, des maths, etc. Hein, ce n'est pas ce que je demande. Mais qu'est-ce que ça va y demander dans votre construction de cours, dans votre groupe on va en revenir à des débuts de cours en module 1, où on est tout ensemble, où on réveille notre groupe tout entier, où on est en circulation, où on se regarde, on échange des regards, éventuellement des sourires. On est un groupe. On n'est pas moi, Florence, je viens prendre mon mètre carré pour prendre ce cours et que les autres existent ou pas, je m'en fiche éperdument. On enseigne à un groupe et ce groupe, on en a besoin. Donc, si on a besoin de duos, de trios, de quatuors, etc., c'est possible parce que tous les enfants du groupe vont connaître, et bien connaître pas seulement le prénom, tous les autres enfants. Et la confiance en l'autre, elle peut se développer seulement si on est conscient de l'existence des autres enfants dans le groupe et qu'on peut échanger avec eux et qu'on peut les croiser, et qu'on peut danser avec eux, et qu'on peut inventer une position en commun. Et non, je ne t'inviterai pas à mon anniversaire parce que tu n'es pas mon pote, d'accord Mais on peut inventer une position tous les deux, c'est possible. On ne leur demande pas d'être amis pour la vie. C'est juste un moment privilégié dans la semaine, ou euh, plusieurs fois par semaine, si vous avez la chance d'avoir des élèves plusieurs fois par semaine, et où on a vraiment un moment de partage, un moment de travail ensemble. Le plaisir de partager, le plaisir de faire avec les autres. Donc, vous avez besoin d'un groupe. Donc, envisager de se reposer sur quelqu'un, ne serait-ce qu'à 10 parce que si on est à 0 que va-t-il se passer Qu'est-ce qu'on fait à 0 avec l'autre On le touche. On a besoin d'être un groupe. Et on a besoin de ne pas être forcément avec un seul élève en contact privilégié, en relation privilégiée, il faut que les duos ils puissent s'interchanger, évoluer. Et ça, c'est votre travail dans les modules précédents. Parce que si vous arrivez directement d'emblée avec deux par deux, même si c'est avec la copine, tout le monde n'a pas sa copine dans le groupe en plus. Il y a des enfants qui sont un peu réservés, un peu… Donc, il faut avoir vraiment un groupe qui fonctionne. Et ça, c'est votre travail, ça ne se fait pas tout seul. Et là, effectivement, on peut travailler deux par deux dans des tas de modules, mais le travail deux par deux est possible, l'échange se développe, et plus tard, quand on voudra travailler en appui avec un autre enfant, la confiance sera déjà partiellement présente. D'accord À développer impérativement.